Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultant business. Alors les amis, est-ce que vous saviez que vous pouvez vous faire de 50 dollars à 400 ou plus de dollars par jour juste en travaillant sur votre smartphone avec une connexion internet depuis le confort de votre sofa alors là, si vous ne le saviez pas, je vais déjà vous inviter à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment. Surtout, écoutez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir euh, euh, suivre toutes les étapes nécessaires pour vous faire votre argent. Vous n'avez pas besoin de débousser un sou, vous n'avez pas besoin de compétences extraordinaires, vous n'avez pas besoin de grands diplômes, vous n'avez pas besoin d'être en Europe, depuis n'importe où dans le monde entier, vous pouvez faire euh, ce, job, ce job en ligne. Donc, vous pouvez gagner de l'argent juste en tapant des mots. Vous pouvez gagner de l'argent juste en faisant de la relecture. Ça, c'est... Vous voyez, c'est assez simple. Et vous n'avez pas à débourser un radis. Mais avant de commencer... Je vais d'abord vous inviter à vous abonner. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, likez, cliquez sur la cloche de notification. Mais si vous êtes ancien, pour m'encourager, je vais vous inviter à me laisser un tout petit pouce de... Partagez la vidéo parce que ça peut euh, sauver des vies quelque part, n'est-ce pas? Et je tiens encore à rappeler, je ne suis pas conseillère en investissement. Tout ce que je fais comme vidéo, c'est juste à titre d'information ou de formation pour aider la communauté à se faire un peu de sur Internet. Ok les amis, donc euh, on va aller vers cette plateforme-là qui nous permet de nous faire des revenus passifs chaque jour. Voilà, sachez qu'avec cette plateforme, vous pouvez gagner jusqu'à 500 euros Voire même 1000 dollars la semaine juste avec Talent Desire. Donc, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et donc, dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer en quelques, quelques minutes comment vous faire de l'argent sur cette plateforme. Voilà, si vous ne comprenez pas l'anglais, je vais vous inviter à faire juste un clic droit. OK, les amis. Donc, ici, vous pouvez voir là, nous, Là, euh, sur ce navigateur, vous, cliquez, vous faites un clic droit et vous sélectionnez sur traduire en français et là, vous allez avoir votre euh, page complètement en français. Donc, pour commencer, vous allez, vous allez avoir besoin de vous inscrire, donc vous allez vous cliquer sur « Connectez-vous ». Quand vous êtes sur « Connectez-vous », voilà, si vous avez déjà un compte… Vous vous connectez, mais là, je suppose que vous n'avez pas de compte. Donc, ce que vous allez faire, vous êtes un nouvel utilisateur, vous allez cliquer sur « Vous inscrire ». Donc, il y a plusieurs étapes à suivre pour l'inscription. Vous allez, vous allez être appelé à remplir un formulaire Google, donc où vous allez renseigner vos informations personnelles. Et ensuite, pour pouvoir postuler, pour pouvoir vous inscrire, vous avez besoin de candidater sur un ou plusieurs jobs, donc un ou trois jobs différents. Donc... Vous devez postuler un emploi et en postulant un emploi, donc, vous serez amené à renseigner votre profil. Donc, ce que je vous invite à faire d'abord, c'est de venir dans Ouverture actuelle, donc les emplois disponibles. Vous pouvez voir les différents jobs postulés pour des travaux de datilographie en ligne. Vous êtes payé de 60 à 120 dollars par jour. Vous pouvez aussi décider de faire dans la transcription médicale, des emplois de tutorat. Vous avez plusieurs autres emplois disponibles. Vous êtes payé pour faire de la relecture. Et vous pouvez voir rédaction de contenu pour ceux-là qui aiment écrire. Vous pouvez gagner de l'argent jusqu'à 200 dollars par jour pour, pour vos talents d'écrivain. Alors, on vous paye jusqu'à 135 dollars par jour juste pour faire de la relecture. Donc, les amis, vous voyez qu'il y a plusieurs emplois en ligne que vous pouvez faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner l'emploi qui vous intéresse et vous lisez les, le job description, c'est-à-dire euh, ce que vous avez à faire. Et vous voyez si vous êtes à même de, de, de, de, de remplir ces tâches-là. Et soyez honnête parce que si vous remplissez mal une tâche, vous ne serez pas payé. Et ça, c'est très certain. Donc, rassurez-vous d'être capable de faire ce qu'on vous demande. Et donc, vous voyez qu'avec... Un travail de relecture, vous pouvez gagner pratiquement jusqu'à plus de 1000 dollars par mois. Voilà, et vous avez là les détails sur l'emploi que vous voulez faire. Donc, ce que vous avez à faire, c'est que si ça vous intéresse, cliquez simplement sur Postuler maintenant. Et quand vous avez cliqué sur Apply Now, c'est-à-dire Postuler maintenant, vous allez donc être redirigé vers les différentes étapes à suivre. Suivez scrupuleusement ces étapes et... Lorsque vous allez postuler, après quelques jours, votre demande sera soit validée, soit rejetée. Si vous respectez les conditions, alors elle sera acceptée et vous pourrez commencer à gagner de l'argent en ligne. Vous avez la possibilité de postuler à trois emplois différents de façon simultanée. Donc les amis, voici une plateforme avec laquelle vous pouvez gagner jusqu'à 1000$ par mois sans sortir de chez vous ou alors... Euh, en complément à votre boulot, vous pouvez gagner des revenus passifs sur la plateforme Talent Desire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Ciao, ciao